Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture de la Jeep Alors cette vidéo est un peu particulière car c'est un gros step by step Donc il y aura euh, tout sur la Jeep, de la peinture, des éraillures, euh, des watches, etc, etc Donc c'est un peu aussi euh, on va dire l'occasion pour les 5000 abonnés qui sont tout juste arrivés euh, récemment donc une vidéo un petit peu particulière, donc une grosse grosse vidéo, je vous l'avais promis, donc la voici et on va commencer sans perdre de temps. Donc dans un premier temps j'ai commencé à masquer euh, le pare-brise avec de la bande cache, donc c'est important de, de s'assurer les parties euh, ou les points de contact euh, qui vont être peints pour éviter d'en de, bah, mettre euh, dessus. Donc euh, de la bande cache avec un scalpel bien l'appliquer, avec un petit cure-dent je veux dire, on l'applique bien, on découpe à ras. Et comme ça, ça c'est prêt pour aller à la peinture. Ensuite, je vais utiliser du liquide masque de chez Valero. Donc ça, euh, je vais l'utiliser en fait sur quelques petites parties euh, du véhicule, là où il y aura des points de contact, notamment entre le châssis euh, et la caisse. Et au niveau des roues, euh, pour éviter qu'il y ait trop de peinture après, pour pouvoir les coller, et que ça prenne bien. Alors j'utilise un petit cure-dent. Ça s'applique tout seul, hein. c'est comme de l'eau pratiquement, et ça sèche assez rapidement, notamment ici. Les gants, on va commencer à attaquer la peinture. Donc là, bon, bah, une petite paire de gants pour ceux qui peuvent, c'est toujours mieux. Ça évite, euh, voilà, de... ça se protège un petit peu les mains pour éviter de se mettre de la peinture et toucher la maquette. Ça ne coûte pas très cher, vous trouvez des boîtes, il y en a plein dedans. Et on va pouvoir commencer. Mon aérographe, bien propre, bien nettoyé, avec une aiguille donc de 0,4 et je suis à peu près à un bar 3, un bar 2 de pression. Pour la couche d'après, j'ai opté pour du primaire de chez AK, du gris. Mais pour les débutants, vous pouvez très bien le faire à la bombe. Il n'y a aucun problème hein, sur des petites maquettes comme ça. Il n'y a, y a pas de souci. Après, moi, quand c'est des maquettes grises, c'est vrai que des fois, on a un peu de mal à différencier. Alors, ça peut m'arriver de faire des mélanges de noir et, euh, de, noir et de blanc pour euh, avoir un gris euh, avec un ton au-dessus pour, pour bien remplir la maquette. Donc, une fois que la peinture est bien remuée, avec une petite pipette, hop, on remplit le godet à moitié. Et on en rajoutera si, si nécessaire alors en général je commence toujours à peindre les dessous de caisse et euh, voilà les dessous du châssis comme ça ça me permet ensuite euh, de pouvoir les mettre sur un support un peu plus confortable pour pouvoir euh, le, peindre le reste Donc là bah voilà tout a été peint, la peinture elle est bien sèche, la, la couleur d'après est bien sèche. Alors ce que je fais, je fais un petit tour, je check bien partout, voir s'il n'y a pas des petits résidus de poussière ou autre euh, qui auraient pu être euh, collés, ça peut arriver. Et si jamais ça arrive, bah, dans ce cas-là, ce que je viens avec un pinceau euh, sec, je viens euh, faire des petits frottements et des petits balayages pour enlever les morceaux de, de résidus qui auraient pu euh, malheureusement arriver sur, le, sur, le, sur la voiture, sur, le, sur la maquette. Donc pour la couleur de base de la Jeep, j'ai opté pour donc trois couleurs euh, différentes. Donc euh, on aura un NATO euh, green de, de chez Mig, on aura un olive drap base et un blanc satin. Donc vous pouvez, euh, si vous avez un blanc euh, normal, c'est très bien aussi. Et euh, le thinner de, de acrylique euh, pour diluer. Donc pour préparer ma peinture, j'utilise des petits pots comme ça. Donc ça c'est des petits pots de récupération. Euh, aux chinois ou les restaurants chinois ils mettent souvent les nems ou les trucs comme ça dedans donc forcément je les ai très très bien nettoyés mais c'est quand même assez pratique quand on fait du volume euh, ça reste quand même assez étanche et euh, du coup c'est vraiment très pratique pour le coup quand on veut reprendre des peintures un peu plus tard euh, bon, voilà j'ai pas de problème c'est voilà, on va dire le, la petite parenthèse ça peut toujours servir vous, vous y allez vous lui demandez quelques petits euh, quelques petits pots s'il veut bien vous en donner et euh, c'est très pratique pour les jus et la peinture. Bon, pour le dosage, c'est assez compliqué, mais en gros, en Atto green, je dois être à peu près à 50-60% de cette couleur. Pour euh, l'olive euh, drape base, je dois être à 20% et à 50-60% de diluant. Donc là, ce que je viens faire, bah, c'est le, le remuer bien correctement. Et bon, vu que c'est transparent, le plastique là, ça me permet d'anticiper l'épaisseur, que ça soit bien bien fluide, que ça passe dans mon aérographe. S'il faut, je vais rajouter un peu de sineur, etc. jusqu'à temps d'avoir la bonne dilution. Ensuite, je vais ajouter du blanc, donc le blanc pour éclaircir un petit peu tout ça. Donc là, je dois être peut-être à 10, 20%, 10% même pas de blanc. Et euh, après on va venir donc faire les éclaircies en ajoutant directement et les correctifs en fait directement dans mon godet d'aérographe. Donc c'est parti, je vais utiliser un petit cure-dent pour le poser contre. On vient mettre ça dans l'aérographe proprement, ça évite d'en mettre partout. Vous pouvez très bien prendre une pipette. Voilà, comme ça il me reste toujours de la couleur dedans. On referme le pot et on est parti pour peindre. Donc maintenant je viens mettre un morceau de pâte à fixe sur une cale en bois, vu que le, le dessous est bien sec, l'histoire d'avoir une meilleure position pour la suite de la peinture, et d'être voilà, un, un peu plus confort. Donc ça reste très fragile, donc il faut faire attention, je l'applique gentiment, et comme ça on, on est plus à l'aise pour la peinture. Donc maintenant que ma maquette est bien sèche avec ma première couleur de base, je viens reprendre la couleur de base qui me reste, je viens ajouter un petit peu de blanc pour faire un, un premier éclairci donc là pour le coup euh, on met ça dans l'aérographe mais j'ai nettoyé l'aérographe et je suis passé donc euh, j'ai changé l'aiguille. donc là ça va être dans le détail un peu plus fin donc je suis avec une aiguille de 0,2 donc là c'est parti je viens commencer à éclaircir les zones qui me semblent nécessaires en étant bah, très très fin, bien dilué donc là c'est plus un travail de précision et on vient commencer donc le premier éclairci. Donc là, en général, une fois que j'ai fait un premier passage, je viens refaire un, un deuxième tour, histoire de voir si, bah voilà, la contraste est assez poussée, tout en restant avec la même couleur hein, pour le moment. C'est un premier éclairci, mais euh, du moins, voilà, c'est juste un petit tour de plus, histoire de voir s'il si ne faut pas pousser un peu plus, si ça me va. Donc voilà, tout a été traité, les panneaux, les plaques, même au niveau des, des poses pieds, et donc voilà. Donc, maintenant, on vient repousser un éclairci euh, beaucoup plus fin. Donc, je vais ajouter un petit peu de blanc cette fois-ci bah, directement dans mon aérographe. Et on va venir vraiment traiter bah, le dernier éclairci en réduisant les zones. Donc, vraiment pousser euh, une dernière fois euh, euh, bah, les zones d'éclairci. Donc là, pareil, rebelote, mais il faut être encore plus fin. Donc c'est vraiment le milieu de toutes les zones qu'on a fait. Et donc voilà, petit à petit, on vient repasser au même endroit. On traite les zones bah, un peu plus haut, un peu plus bas. Euh, pour avoir un rendu un peu plus, un peu plus poussé. Mais pour les roues, pareil, hein, on ne les néglige pas. Deuxième éclairci aussi euh, au milieu. Donc voilà les gars, la maquette. Donc euh, là, maintenant, on va bien laisser sécher. Donc là, premier abord, les gens, quand ils vont regarder, ils vont me dire wow, « Waouh, mais laisse tomber, c'est super clair !» Et en fait, si vous suivez bien les étapes euh, et les suites de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est poussé comme ça. Vous allez comprendre par la suite... Euh, quand je vais commencer les lavis, etc. Pourquoi j'ai poussé les contrastes comme ça Et comment je vais faire, en, re, en gros, pour les corriger Donc ça, c'est volontaire de ma part. C'est parce qu'avec l'expérience, euh, voilà, je sais que selon les vernis qu'on va utiliser, etc. Et euh, vous allez comprendre par la suite. Donc pas de panique, c'est fait exprès. Vous allez voir par la suite. Donc maintenant, on va peindre les roues. Donc les roues, euh, j'ai utilisé de chez AK euh, les peintures pour figurines, donc du dark shad, donc c'est un noir très très mat, légèrement cassé, qui est plutôt pas mal au final pour peindre ce genre de truc, car c'est quand même assez dilué, euh, ça s'applique pas trop mal, mais il faut mettre plusieurs couches, donc je, je me suis dit allez hop, on va, on va prendre ce noir là. Donc sur la palette humide, et c'est parti. Donc j'ai quand même ajouté un petit peu d'eau pour diluer encore un peu plus la peinture, pour épouser bah, beaucoup plus facilement euh, le tour des jantes. Comme ça, ça s'applique tout seul. Ça fait comme un jus. Mais euh, donc voilà. Donc euh, petit à petit, on s'approche. On cale bien les poils du pinceau avec un pinceau assez fin. Et ça va tout seul pour les roues. Et euh, mets, je mets en général deux couches euh, une fois que c'est sec. Et euh, comme ça, c'est impeccable. Donc pour les roues, tout est traité comme ça. Donc maintenant, je vais peindre les assises. Donc pour les assises, euh, je vais utiliser donc euh, de l'US Army 322 euh, gligli de la, de la série Panzer Ice, de, de chez Valero, et un kaki gris. Donc là, je vais sur la palette humide, et je viens commencer donc à, à ajouter un peu de kaki gris à ma couleur. À ma couleur. Donc là, le but, bah, c'est de se rapprocher euh, forcément un peu plus des, des photos. Après, je vais diluer avec de l'eau, sachant que ça me permet d'avoir de, euh, de, la contraste pas trop foncée, pas trop claire, euh, il faut compter donc, les jus euh, qui vont venir par-dessus. Et donc euh, c'est très important de, de trouver le, le bon compromis, euh, ni trop foncé, ni trop clair, pour qu'une bah, fois qu'il y ait les jus qui passent, qu'on arrive euh, pratiquement à une couleur, euh, la couleur réelle. C'est parti, donc là j'applique ça au pinceau. Donc maintenant c'est bien dilué. Donc là c'est un petit travail de précision, il faut prendre son temps. Et on vient peindre tout, parce que bon, il y, y a le châssis euh, des assises, donc il ne faut pas mettre de peinture. Donc c'est un petit travail de peinture au pinceau mais c'est assez agréable et ça fait travailler le pinceau Donc maintenant, je vais venir peindre euh, les sangles et euh, ceintures de sécurité. Donc pour ça, j'ai opté pour de l'olive drap Egg Light de chez euh, Amomig. Donc maintenant, je vais vous expliquer euh, comment j'ai peint donc, euh, la plupart du, euh, du moteur et les détails. Donc euh, là, c'est un exemple. Euh, donc, je suis parti sur un noir donc, euh, pour le radiateur et euh, tout ce qui va être joint, euh, joint tout ça, donc toujours le même noir. Et donc j'ai fait euh, après euh, un brossage à sec en mélangeant donc, du noir et euh, du, de l'US Army. Et pour les colliers, euh, j'utilise régulièrement et bien souvent. C'est une couleur que j'apprécie. Donc c'est de l'acier graissé de chez Prince Auguste, euh, que je passe au, soit au cure-dent ou au pinceau. Et après, je viens repasser le noir euh, au milieu euh, à ras pour, euh, euh, voilà, comme ça, pour, euh, pour vraiment que ça épouse les colliers et que ça soit plus précis. Donc voilà les gars, le moteur euh, fini d'être peint et assemblé. Donc là, juste pour lui donner un petit peu plus de, de relief et euh, d'usure, on va venir euh, passer un petit jus à l'huile. Par-dessus. Donc pour les jus à l'huile, je viens faire euh, deux passages. Donc un petit premier passage avec de la terre d'ombre euh, naturelle. Et euh, après, je vais venir renforcer quelques creux avec de la terre d'ombre brûlée, diluée avec euh, du White Spirit. C'est important de bien rincer son pinceau dans du white spirit propre pour enlever les surplus, les surplus d'huile, notamment là, aux extérieurs, pour vraiment pousser la contraste au milieu. donc là on arrive à l'étape cruciale le vernis donc je vais utiliser un vernis mat alors nombreux vont me dire mais pourquoi il prend un vernis mat les jus ça glisse moins bien etc etc et non justement si j'ai pris et j'ai choisi en fait ce vernis là c'est parce que euh, je ne veux pas que mon lavis euh, et mes jus soient euh, localisés, très très localisés. Je veux qu'il y ait un petit effet de dégradé et d'estompe pour pouvoir euh, contraster un petit peu ma couleur de base. Donc, j'ai passé le vernis partout, j'ai posé les décales et j'ai remis une couche de vernis mat. Donc là, c'est là où vous allez comprendre en regardant et... Euh, quand on va attaquer donc, euh, les jus et les lavis, pourquoi je suis resté sur du mat. Donc un petit récap euh, rapidement sur la maquette. Donc j'ai assemblé donc, le châssis, euh, etc., etc. Donc poser des cales, euh, vernis, etc. etc. Donc euh, j'ai juste un, un, eu un petit souci. Donc euh, j'ai réussi à m'en sortir. Je vais vous montrer rapidement. Euh, car quand j'ai voulu le passer, euh, le châssis c'était compliqué. Donc là, il y a des petits supports euh, moteurs en fait que j'ai dû décoller, car sinon les optiques euh, du radiateur passaient pas. Donc j'ai décollé et en fait euh, après j'ai réussi à le faire passer, bon difficilement, mais c'est passé. Donc voilà, j'ai retiré la, euh, la bande cache et donc là on va pouvoir attaquer euh, ce qui est intéressant. Donc la mise en condition du véhicule, le vieillissement. Etc. Et donc là, on va attaquer les jus. Donc pour ça, j'utilise du White Spirit de, de chez AK. Et je vais attaquer donc, euh, les huiles. Donc euh, je vais faire ça en deux phases. Donc il euh, y aura euh, en, en, en premier cas, de je vais mettre de la terre d'ombre naturelle. Donc il y aura un premier passage où je vais commencer à faire ressortir euh, euh, la terre d'ombre naturelle. Et ensuite, euh, un deuxième passage avec de la Terre d'ombre brûlée euh, qui sera localisée un peu plus vers le bas et à certains endroits euh, pour pousser un peu plus euh, euh, les contrastes et les profondeurs. Donc là, c'est un boulot de, bah, de patience. Et euh, donc voilà, à force de faire plusieurs passages, on va obtenir donc, euh, cet effet de dégradé. Et euh, donc voilà, ça va varier euh, les ombres de, de la maquette. Donc là c'est parti, Donc je viens commencer donc à traiter donc, euh, les assises, et comme je vous disais, vous voyez tout de suite, on arrive à une couleur donc, qui est un peu plus foncée, donc euh, une couleur que je recherchais un peu plus, euh, euh, voilà, donc on vient traiter toutes les zones, donc s'il faut, on peut rajouter, euh, pour pousser un, un peu plus la contraste, soit faire un deuxième passage euh, de la vie, ou épaissir un petit peu plus son la vie, euh, pour, euh, pour faire ressortir les zones les plus profondes donc moi, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire donc je ne vais pas vous montrer euh, ça parce que ça mettrait euh, plus une heure ou deux mais euh, voilà donc là, c'est là où je voulais vous montrer en fait, vous allez comprendre vous voyez, quand je vais le mettre comme ça donc ça localise mais en même temps, euh, bah, vu que c'est du mat et eh ben ça boit euh, beaucoup plus donc c'est pas grave je viens quand même le rincer avec du White Spirit propre et le repousser donc je viens quand même me pousser euh, donc, euh, mes jus mais euh, cela n'empêche que ça on, on a quand même toujours cette contraste si j'aurais fait ça avec du brillant euh, forcément ça aurait été beaucoup plus propre et bien localisé mais euh, avec une maquette qui est un éclairci qui est poussé comme ça vous allez voir le rendu final on va revenir à une couleur ça va euh, unifier les contrastes de, de la maquette et on va euh, obtenir bah, pratiquement enfin pour moi à mon sens un résultat parfait au niveau de la couleur donc c'est assez euh, pas difficile à comprendre, à expliquer. Donc euh, voilà, Donc, sur une petite maquette comme ça, ça, ça passe. Après, c'est sûr que sur un avion ou sur une grosse grosse maquette, euh, genre comme un blindé, je ne serais pas parti là-dessus. Mais euh, là, c'est vraiment le but recherché, c'est de, euh, de foncer un peu les contrastes en profitant avec mes jus, tout en nettoyant quand même un maximum les zones, les zones euh, où ça s'estompe un petit peu sur le côté. Donc là, c'est vraiment un premier passage. Et après, on nettoie, on laisse juste les arêtes, et ça me donne ce petit effet dégradé directement. Donc ça localise beaucoup moins sur du mat, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'avec le temps et l'expérience, on arrive à un petit peu à prendre en compte. Et euh, pour avoir cet effet un petit peu de patine, de vieillissement, de, de la couleur du véhicule. Donc on continue bah, nos petits jus, donc toujours avec euh, de la terre d'ombre naturelle. Il faut vraiment tout traiter, river, etc. etc. Et surtout, bah, bien nettoyer à chaque fois. Quitte à refaire un deuxième passage avec, euh, avec euh, ce, cette huile, donc la terre d'ombre naturelle. Et on vient essuyer, rincer hein, son pinceau dans du white, l'essuyer sur du sopalin. Et on vient ramasser l'excédent le plus près possible. Donc vous voyez, malgré que ça soit du mat, on arrive quand même à retirer, mais ça nous laisse cet petit effet recherché. Un petit coup de nettoyage. Comme d'habitude, on vient pousser nos jus. Donc maintenant je vais venir renforcer avec cette fois-ci de la terre d'ombre brûlée. Donc quelques parties, les joints les plus creux et euh, quelques rivets euh, par-ci, par-là, pour donner encore plus de contraste. Donc là voilà les gars, une fois la, la maquette entièrement traitée au niveau des, euh, des jus, donc euh, renforcement à quelques endroits... Euh, euh, un peu plus profond et donc euh, voilà il restera peut-être encore un petit peu à traiter euh, des zones euh, on peut toujours repasser euh, avec euh, euh, différents quoi du moins différents lavis en terre d'ombre brûlée le châssis n'est pas totalement traité en fait hein, sous, les, euh, sous les roues tout ça mais ça en général j'y vais bien dilué j'y vais franco euh, directement au pinceau mais euh, voilà sinon on va dire tout ce qui va être rivé euh, les contours euh, des optiques tout ça pour moi, euh, là, ça me suffit. Et après, peut-être qu'on peut y revenir. Le tableau de bord, pareil. Hein, J'ai repassé un terre d'ombre brûlée euh, à certains endroits pour, euh, voilà, pour diversifier un peu les, euh, les profondeurs et les ombres. Donc là, maintenant, on va commencer à faire les, euh, les éraillures et les stars. Donc pour ça, une couleur que j'apprécie beaucoup. Donc c'est le 70-826 euh, de chez Valero, le German Camo euh, Brand. C'est une couleur que j'apprécie beaucoup. Alors, je n'utilise pas que cette couleur-là, hein, selon le, le véhicule. Mais, euh, voilà. Là, en l'occurrence, pour ce modèle-là, euh, je vais utiliser cette couleur. Donc là, c'est très simple. On peut utiliser donc, différents outils, tels qu'un pinceau euh, pour être un peu plus fin, avec une pointe très très fin. On peut euh, aussi utiliser bah, un cure-dent. Donc voilà, avec un petit cure-dent, on peut le tremper pour faire des rayures. Et un morceau d'éponge. Donc là, un petit morceau d'éponge que j'ai récupéré euh, euh, que j'ai récupéré donc ça je vais venir le prendre avec une petite pince comme ça je vais venir le serrer directement dessus donc là on se prend pas la tête je viens directement le tremper sans le diluer donc j'ai mis quand même ça sur ma palette humide on vient l'imbiber la palette humide on la dégage un morceau de sopalin on va enlever euh, le surplus jusqu'à temps qu'on ait voilà, euh, quelque chose de, de pas trop abusé au niveau quantité de pigments et on va venir commencer donc à traiter la maquette donc là c'est pareil euh, quand on vient traiter la, la maquette on essaye de faire quelque chose bah, de cohérent donc on fait pas ça n'importe où n'importe comment euh, voilà, on va dire les extrémités bah, des arêtes, euh, quelques endroits. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que le véhicule je l'abuse un petit peu. Hein, mais euh, voilà, c'est l'effet que je veux lui donnais. Je veux pas que ce soit un, quelque chose de, de sortie d'usine. Je veux quand même que ce soit un véhicule qui est, qui est pas mal roulé. Donc euh, voilà, notamment au niveau du marchepied euh, et euh, les petites arêtes. Euh, on vient faire des, des petits euh, des petits morceaux de tapotage. Euh, de, comme du chipping et euh, donc voilà, on vient traiter toute la maquette comme ça, on y va légèrement plus ou moins aléatoire et euh, donc toute la maquette vient être traitée comme ça, enfin presque tout euh, au niveau des reposes pieds euh, par exemple voilà, ici là on voit euh, euh, au niveau du bas de, euh, euh, euh, voilà c'est plus abîmé que le reste donc voilà tranquillement, vous pouvez utiliser aussi le pinceau vaut mieux faire plusieurs passages à l'arrière et y aller progressivement qu'en faire trop d'un coup et, et après que ça soit trop, un peu trop abusé. Donc ça c'est vraiment la première étape par quoi je, par quoi je commence. Donc voilà les gars, donc la première partie des érayures terminée, donc on commence à, la maquette commence à prendre forme. Donc là je vais revenir sur les huiles, on va faire quelques petites notes qui seraient plus ou moins oxydées, où l'eau aurait stagné au niveau des, de certains stars. ça va donner un petit peu d'éclaircie à tout ça, et ça va encore bah, forcément ajouter un petit peu de vieillissement et un peu de piment dans, dans la maquette. Donc voilà la couleur que je vais utiliser, de l'orange ocre. Donc, euh, toujours à l'huile. Et on va venir ajouter des euh, quelques petites notes. Donc là, c'est parti. Donc, je l'ai quand même déjà euh, dilué un petit peu au White Spirit. Mais euh, même si, euh, voilà, c'est pas trop, trop euh, dilué, c'est pas grave parce que là, je rince le pinceau au White, je les sors et euh, je reviens les, euh, les positionner et les travailler pour que c'est un effet euh, bah, euh, très, très léger, euh, assez transparent. Et comme ça, ça me permet bah, de les modeler un petit peu où je veux euh, pour, donner, pour ajouter un peu de... Un peu de piment, comme je dis souvent euh, dans notre vieillissement. Ok les gars, donc là j'ai terminé, j'ai passé euh, mes petites huiles euh, un peu là où bon euh, me semblait. Et donc maintenant on va continuer à faire euh, quelques petites euh, éraillures, mais cette fois-ci euh, différemment. Donc avant de continuer, je voulais faire un petit point. Donc il y a une roue que j'ai collée, donc la roue de secours arrière, et je voulais vous montrer donc voilà la différence entre... Euh, ce qui a été fait en couleur de base, donc au début où je vous disais, regardez, c'est très clair et tout ça, et le reste. Donc vous voyez l'intérieur de la roue, euh, quand on regarde tout le reste de la maquette, eh ben, ça n'a plus rien à voir. Tout simplement parce que bah, avec euh, le vernis mat, ça s'estompe, ça, ça, ça localise un petit peu moins. Et bah, voilà tout simplement le, le résultat que je prends en compte. On voit nettement la différence entre euh, l'intérieur de la roue et tout le reste qui a été euh, fait avec, euh, avec les jus. maintenant avec une mine de crayon de critérium on va venir faire euh, donc euh, quelques petites erreurs notamment regarder euh, sur, euh, sur les pelles par exemple on peut euh, s'amuser euh, à déposer du graphite dessus faire des petites rayures etc etc euh, l'usure de la pelle euh, faire des, euh, des frottements sur le champ de la mine euh, donc voilà et là je vais traiter quelques petites parties donc euh, aussi bien sur la pelle sur les aciers comme euh, à certains endroits de, de, du châssis, de la caisse, etc. etc. Donc voilà le principe. Donc j'ai continué euh, comme ça un petit peu partout à des endroits euh, un petit peu. Euh, un petit peu au bon bon me semble et euh, aussi à l'intérieur de la caisse l intérieur de la caisse quelques arêtes enfin voilà vous avez euh, largement euh, compris l'essentiel de des petites éraillures avec euh, la poudre de graphite euh, du moins la mine euh, de critérium par exemple ou autre alors maintenant je vais vous montrer comment je réalise pour faire euh, le bois l'effet bois notamment sur les crosses de fusil, manches de pelle. Donc rien de compliqué, mais c'est une petite méthode je trouve qui fonctionne pas trop mal et qui donne un bon rendu. Je viens tout simplement en fait bah, le badigeonner d'huile sans le diluer. donc Je prends directement euh, en ouvrant le, euh, le petit pot d'huile. Euh, donc là c'est de la terre d'onde brûlée je crois. Et euh, donc voilà je viens le badigeonner donc il faut mettre assez épais. Pas trop trop non plus mais il faut, faut bien le recouvrir. Et après, on va venir lui donner des formes avec euh, un petit cure dent et finement, on va venir le, faire des petites rayures dessus pour euh, donner un petit effet de, de profondeur. Maintenant, on va venir traiter euh, la mitrailleuse. Donc pour ça, je vais utiliser du gunmetal de chez Omig, euh, qui euh, je trouve ça euh, vraiment très très bien pour les armes. On peut aussi le faire au crayon, euh, à la mine, euh, comme on a fait euh, pour, euh, pour les rayures. Mais euh, là, je préfère. Euh, J'aime beaucoup, en fait, le faire avec. Euh, là, c'est de la poudre de graphite aussi, euh, le gunmetal. Donc là, attention quand vous pratiquez ça, parce que ça, c'est vraiment l'or. Si vous en mettez partout, il faut faire très, très attention. Donc là, ce que je fais, je m'embête pas trop. Si vous avez des petites. Euh, soit des, comme des petits euh, bouts de bois en mousse, euh, c'est très bien aussi. Là, moi, je m'embête me, je pas trop. Je prends un morceau de sopalin que je plie en plusieurs fois, euh, l'histoire d'avoir quelque chose de plat, en fait. Et donc là, je viens bah, tout simplement frotter gentiment, euh, à plat. On vient frotter euh, sans appuyer, et puis voilà, ça, ça donne un bon petit, bon petit rendu. Donc, petite parenthèse, en fait... Euh, euh, Emilien de la chronique du blindé qui m'a fait remarquer sur une des photos et effectivement j'ai monté le calibre 50 à l'envers donc ça va que c'est pas collé j'ai juste à le déclipser et le retourner mais en tout cas euh, merci pour ce petit détail parce que bon c'est des petites choses des fois on fait pas forcément attention mais rien de grave heureusement que c'est pas collé il y a juste à le retourner, le déclipse et le retourner donc voilà le rendu et pour finir je vais impliquer des, des pigments à sec. Donc euh, pareil de la gamme de chez Mig, Syrian Ground. Donc euh, la couleur euh, je trouve ça pas mal. Donc comme ça je vais pouvoir traiter euh, un petit peu euh, le bas du châssis et euh, les roues. Alors en général ce que je fais c'est que je viens mettre euh, vers le bas avec un pinceau humidifié euh, de, de fixateur de pigment. Et euh, donc euh, j'attends qu'il commence à tirer pour pas que ça soit trop trop humide. Et après, je vais appliquer mes pigments à sec dessus. Donc ça les maintient suffisamment et ça évite euh, euh, que ça soit trop trempé. Donc, euh, donc voilà, et puis après, je vais faire un, un petit brossage à sec avec un, un pinceau propre pour atténuer tout ça. Donc là, le but recherché, c'est pas non plus d'abuser le, le véhicule en, en pigments, mais juste les bas de caisse. Et donc voilà. Par contre, en l'occurrence, pour les roues, là, euh, oui, je mets du fixateur de pigments. Et euh, un peu plus, j'attends pas trop pour remplir les creux, les creux des pneus, que ça, tienne, que ça tienne un peu mieux. Et donc euh, voilà. Ou Après, à la fin, vous pouvez très bien passer un coup d'aérographe avec du fixateur de pigment Un petit coup, euh, ça change pas, ça atténue ça pas la, la peinture ou quoi que ce soit. Ça se fait très très bien aussi. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu, que ça va pouvoir un petit peu vous aider, euh, moi comme d'habitude ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de partager, que ce soit pour les débutants, les intermédiaires et autres, on est une très très bonne petite communauté, un petit milieu en plus, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce, un petit commentaire, c'est toujours agréable. Et surtout partager car euh, voilà hein, c'est fait aussi pour partager euh, si vous avez d'autres astuces euh, d'autres techniques euh, etc etc n'hésitez pas à partager tout ça c'est très important pour les débutants et aussi pour les intermédiaires et puis bon il y a aussi les pros les, les méga pros etc etc n'hésitez pas à aller voir aussi mon Instagram Facebook et moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gars, merci, merci, ciao, ciao.